Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, le soleil vient de se lever, ton QR code va bientôt te faire tatouer, nous on est content de retrouver l'ami GLG. À tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, bim, et séries télé. On est le 18 janvier 2022. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Voilà, euh, disponible mardi et vendredi et toute la journée en replay, bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas être là en live. chaque pareil Allez, à chaque début d'émission, on remercie nos tipeurs, la seule mission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà validé notre premier palier de café pour avoir une émission au mois de février, enfin une émission par semaine au mois de février. On est à 67% du palier pour atteindre nos bah, deux émissions par semaine. Nos derniers tipeurs sont Jeunes d'œuf, BZH, Sébastien, Sébastien et Sébastien. Encore une fois, vous pouvez m'offrir un petit café à partir de euro ou plus si votre budget vous le permet. Ça vous permet de financer l'émission, d'avoir votre nom en tant que tipeur et un peu producteur de l'émission. Ça vous permet également de recevoir toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde, puisque dans les news Tipeee, je mets les news, vous recevez un email en disant « Ah, il y a la vidéo de demain qui est disponible, nanana. Ou alors, bah, si vous arrivez là, vous mettez un bal et vous êtes tranquille pendant tout le mois de janvier. Et Vous pouvez aller toutes les vidéos en avant première et ensuite rejoindre notre grand groupe de Tipeee. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, puisque ça fait plaisir, ça permet à l'émission d'être mieux référencée sur YouTube. Merci également à tous ceux qui vont au-delà de ça et qui mettent aussi un commentaire. Oui, ça fait plaisir, ça permet, voilà, là, je lis tous les commentaires et je réponds s'il y a besoin ou je mets des petits cœurs d'amour, par exemple, par exemple, voilà. Bon, merci à tous, et puis, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu l'essentiel. tipper, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, on va attaquer parce que je vais vous expliquer ça, j'ai eu un petit problème de, de web, voilà, encore une fois. Ah merde, j'ai redémarré. C'est vrai, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, attendez, il faut que je fasse ça comme ça. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Alors, hein, à propos de ce Mac, on s'en bat les couilles, c'est pas ça. On euh, Doc » pour une fois. Voilà, tac, et comme ça. Voilà, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Allez, les news high-tech du jour. Alors, une news qui est tombée, c'est qu'en fait, Microsoft Defender, je rappelle, c'est l'antivirus de Microsoft. Alors, Microsoft avait toujours eu un petit peu... Enfin, dans Windows, dans Windows, il y avait toujours eu une espèce de firewall, qui n'est pas le meilleur de la planète, mais qui est quand même un bon firewall mais n'avait pas d'antivirus, alors c'est toujours un peu la pirouette, oh, mais il y a il y a plein de trucs gratuits, encore une fois, quand c'est gratuit, bah, c'est souvent toi le produit, hein, et, euh, et souvent l'intérêt des, des, des, des antivirus gratuits, c'est de vous proposer une solution gratuite qui n'était pas terrible, pour vous encourager à passer sur une solution payante, bien évidemment. Donc euh, c'était assez euh, de bonne loi, dirons-nous, que... en plus c'était à l'époque où j'étais gourou chez Microsoft. Oui, j'ai été gourou chez Microsoft. En fait, c'était ce qu'ils appelaient les conseillers Windows. C'est-à-dire qu'on était dans les Fnac et tout, on était habillé en Windows. Et on devait conseiller les gens pour expliquer que Windows, c'était bien et que Vista, c'était pas tant de la merde que ça. <rire> pas tant que ça. Voilà, j'ai bien dit. Voilà, C'est pas compliqué. Il fallait avoir une machine qui tenait un peu la hauteur. Mais que pour papy et mamie, ils pouvait faire plein de trucs. Avec Windows Movie Maker, fallait Voilà. Bon, et euh, est arrivé Windows Defender, qui était quand même une très très bonne solution, et puis comme il y a Microsoft derrière, et ben ça bosse dur, et pour une solution gratuite, encore une fois, comme c'est Microsoft qui la produit, et on sait eux où ils gagnent leur argent, hein, avec les licences et tout, tout ça, tout ça, donc c'était intéressant de voir arriver, et ben bonne nouvelle pour ceux qui se disent, en fait, euh, sur Windows, le firewall, ça va, en fait, euh, il fait le taf, et l'antivirus fait quasiment le taf, ou alors vous pouvez télécharger un antivirus, puis après, hein, un firewall peut-être un peu plus euh, véloce, comme c'est pas zone alarme, mais qui fait des trucs pas mal, eh ben, sachez qu'il sera également disponible sur Android et sur macOS. Alors, c'est plutôt une bonne chose, parce que alors, certainement, il devrait être aussi gratuit, mais ça permettrait à bah, cette solution, qui est quand même plutôt bien notée un peu partout, bah, d'arriver sur votre smartphone. Ça veut dire, au lieu d'installer un milliard de trucs dont vous ne savez pas trop la provenance et tout, et puis, encore une fois, l'intérêt des antivirus gratuits, c'est vraiment de vous vendre un truc payant. Eh bien, là, vous allez pouvoir à l'avoir. Et sur Mac aussi. Alors, on me dire sur Mac, il n'y a pas de... <rire> n'inquiétez pas. Comme, euh, comme en théorie, les gens qui ont un Mac ont censé avoir un peu plus de budget que ceux qui sont sous Windows. Je peux vous dire que les hackers ont compris un peu le truc et euh, proposent aussi des jolies petites euh, des jolies petites cochonneries, voilà, pour mettre sur macOS parce que il euh, y a plus d'argent à faire au niveau des ransomware et tout ça, tout ça. Voilà. Donc comme quoi, personne n'est épargné. Donc c'est intéressant. Voilà. Sachez que bah il va arriver bientôt. Euh, on suivra ça de près. Ou alors on demandera à Shadow que. Euh, il, nous, il en entend parler que c'est sorti, qu'il nous le dise et que je remonterai un petit peu la news. Bon, on parlera de macOS 12.1. Alors moi je savais que je tourne avec un nouveau iMac 2021, là avec la puce M1, trop bien, trop bien. Et c'est vrai que j'avais des petits soucis avec mon deuxième écran, c'est-à-dire qu'il n'y a que des prises USB Type-C. Je mettais un prises USB Type-C avec un hub qui faisait une sortie HDMI et j'utilisais un deuxième écran fonctionnait par contre quand j'utilisais final cut je pouvais pas utiliser les deux écrans en même temps ça plantait complètement et il fallait que je mette que l'écran principal donc je débranchais le deuxième je mettais que l'écran principal et je pouvais utiliser final cut je peux pas utiliser final cut avec les deux écrans et heureusement macOS 12.1 arrive et règle les problèmes d'écran externe alors alors me dit, ça a bien réglé les problèmes puisque depuis la mise à jour bah, chez moi ça marche plus plus du tout. Il n'y a plus rien du tout. Plus poussé de mettre un autre écran externe. Alors, certainement, en cas encore une fois, il y a le truc, il y a les Macbook, les MacBook Pro, les MacBook Air avec les plus M1, et puis il y a les Mac Mini. Et euh, moi, je sais par exemple dans mon cas du iMac. Ça ne marche plus du tout ça veut dire qu'en fait j'ai eu le malheur de le débrancher hier pour tester ma batterie externe nouveau pour voir si je pouvais avec cette batterie externe et l'onduleur alimenter le iMac et tout quand j'ai rebranché plus moyen il ne le voit plus plus rien et tout alors je me suis peut-être ça donne de mon écran de mon hub j'ai essayé plein de trucs et j'ai essayé avec un ipad donc là le mac voit bien le ipad je peux mettre en deuxième écran et quand je branche le ipad sur mon hub et pour mettre sur le deuxième écran ça s'affiche aussi donc c'est bien qu'ils euh, ont fait une mise à jour euh, de merde, hein, euh, comme ils ont l'habitude de le faire depuis euh, quelques années, là, depuis Feu Steve. Et ben euh, voilà, donc euh, c'est euh, plus, plus possible de mettre deux écrans pour le moment. Alors est-ce que je pourrais mettre qu'un écran en USB Type-C, mais ça me fait chier d'acheter juste un écran en USB Type-C, en sachant que peut-être ça va pas marcher, <rire> ou peut-être qu'entre-temps ils vont apporter un correctif et ça va remarcher comme avant, parce que ça marchait très très bien, mais encore une fois, dans le cas du iMac, avec une puce M1, et ben depuis la mise à jour de 12.1, si vous avez eu le malheur comme moi de tout débrancher, de rebrancher sans et après de rebrancher avec, ça ne fonctionne plus. Voilà, il n'y a plus moyen de mettre un deuxième écran. Donc ça panique un peu parce que l'écran du hamac est pas très très grand. Et, et quand tu l'habitude d'avoir deux écrans et tout, c'est la merde. Donc merci macOS. <rire> bien puis vraiment les trucs c'est de la merde hein, là quand même putain, ils font chier alors il y en a plein qui ouais oh, ça a solutionné mes problèmes trop bien et eh ben moi euh, oui ça a solutionné mon problème ça c'est avant il y avait des petits bugs maintenant il n'y a plus de bugs du tout ça ne fonctionne pas voilà. par exemple bon on parlera du secret de youtubeur ça fait partie un peu de mes titres putain clic dans la description oui. puisque alors oui euh, vous savez j'ai une autre chaîne s'appelle GLG Review où je fais des, des reviews de produits high tech notamment d'origine chinoise euh, et vous êtes énormément à chaque vidéo de me dire ah tu peux tester ça et tu peux tester ça et pourquoi tu testes pas celui-là alors le problème c'est que je dois vous dire ce secret-là en fait c'est pas moi qui choisis les produits c'est les marques qui me choisissent je suis l'élu c'est pas je suis pas l'élu qui choisit suis celui que, qui est choisi par les autres. Voilà, c'est pas moi qui choisis les produits et à ah, enfin, au bout d'un moment. Alors, c'est bien, ça fait du commentaire et tout. Je parle de plein, parce qu'en même temps, on demande des commentaires, donc on en a plein. Mais je me dit bah, t es t es, souvent, des fois, on me demande des trucs un peu chelou quoi. Déjà, bon, je suis très spécialisé dans le chinois et d'accord. Et ensuite, bon, bah voilà. Après, c'est les marques qui ont décidé. Comme j'essaie de faire payer les marques pour les reviews pour mon travail, je peux pas en plus demander aux marques de m'envoyer un produit en plus de me demander de l'argent quoi. Soit les marques elles ont un plan de, de marketing avec certains produits, dans, dans ce cas, ils comptent à plein de youtubeurs ils disent voilà on a tel produit on a tel budget donc après ils répartissent un petit peu soit après bah si les marques ont pas de plan marketing c'est difficile de les contacter ou alors de les contacter en espérant qu'elles nous envoient un mais ça sera évidemment gratuitement et je pourrais pas leur demander de pognon quoi donc c'est toujours un une espèce de mix comme ça alors et après sur les grosses produits de marque comme on, le casque yamaha les amplis les machins comme ça là c'est très très compliqué encore une fois c'est pas du tout ma cible à moins que des fabricants chinois disent oh là, nous aussi on en a et qui veulent m'en envoyer ça se démocratise tout doucement, la chaîne est en train de changer un peu de... Comme un créatif, elle est en train de changer un peu de de, de mouvance et tout, de sortir du smartphone pour aller plus dans le high-tech, dans le généraliste et tout. Il y a pas mal de produits sympas, mais encore une fois, voilà, c'est pas moi qui choisis de quel produit je veux tester. Après, on me propose un produit, je peux l'accepter ou le refuser, encore une fois, mais voilà, sans plus, sans plus ni moins euh, que peu. Voilà. Bon allez, on parlera évidemment de la.. Euh, on s'est vu vendredi. Donc samedi, on a fait un live sur Twitch. Je vous rappelle, je suis disponible sur Twitch trois fois par semaine. Mercredi 16h. Et on verra que le live de mercredi va être chaud patate. Samedi 10h. Donc là, on parle un peu de, des revues de la semaine et des produits que j'ai reçus. Et un dimanche sur deux à 16h encore une fois. Où là je vous fais de gagner des cadeaux, on en parlera tout à l'heure. Le live de samedi était très sympa. On a parlé des reviews bah, que j'avais fait en... en vidéo et puis des produits que j'ai euh, passés cette semaine. Mais vous verrez que si vous avez l'occasion de nous rejoindre sur Twitch, bah, vous pouvez déjà regarder l'émission en replay. Vous n'avez pas besoin de vous connecter. Vous pouvez vous connecter et me suivre, c'est follow. Vous allez voir qu'il y a une bonne équipe, il y a des bonnes questions, des bonnes remarques. Et ça permet de rebondir et de passer une heure ensemble très sympathique qui va seulement vous détendre au-delà de tous les marasmes audiovisuels qu'on peut voir euh, en ce moment. 7 cadeau à gagner en participant à notre live de dimanche donc c'était un petit peu le live de dimanche je vais vous proposais de vous faire gagner 7, alors pas 7 cadeaux parce qu'en fait j'ai 5 batteries externes un bon cadeau Amazon et une caméra IP mais sur les 5 batteries on a décidé plutôt que vous offrir les 5 d'un coup en offrir une par, euh, par dimanche ça permet d'étaler ça sur la longueur donc il y avait une caméra IP euh, alors il y avait quoi les cadeaux à gagner 5 euh, batteries Veger donc ça en a parlé, une caméra IP Wi-Fi Ranger 2C, 4 millions de pixels pas mal, et un chèque cadeau à Amazon. Voilà. Donc le chèque cadeau apparemment je l'ai envoyé à Amazon, euh, j'ai reçu un mec comme quoi il l'avait reçu, tout bien. La caméra IP Wi-Fi, j'ai écrit à Imou pour le gagnant, elle m'a dit qu'elle allait l'envoyer cette semaine et qu'elle m'enverrait le tracking, donc je l'enverrai au gagnant et tout. Et concernant la batterie Veger, je ne vais pas leur envoyer le mail tout de suite puisque la batterie ne sera disponible qu'au mois de février, puisque le mail, ils vont le perdre, ils vont vous oublier, donc je le garde un petit peu en stock. La batterie sera sortie au mois de février. J'enverrai tous les gagnants en disant de leur envoyer les uns après les autres. Ça sera peut-être un peu plus facile. Voilà. Pour participer à notre live et gagner des cadeaux dimanche, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une cinquantaine de personnes. Donc vous avez quand même trois chances sur 50 puisque vous ne pouviez gagner qu'une seule fois. Ce qui était un peu la blague de dimanche, vous ne pouviez gagner qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous gagnez deux fois, bah vous choisissez le cadeau qui vous plaît le plus et euh, le deuxième est remis en jeu. Et je sais que pendant un deuxième tournoi, j'ai participé à le tournoi, j'ai gagné deux fois. C'est en fait, c'est vraiment random. C'est vraiment, il n'y a même pas de truc. C'est euh, le truc quand on regarde, c'est voilà. Il y avait par exemple 40 qui participaient de 1 à 40. Pour le logiciel, il y a de 1 à 40, il tire un nombre au pif. Et comme j'ai joué deux fois euh... À des intervalles, j'avais des numéros un petit peu différents. J'ai gagné deux fois. Alors, j'ai remis en jeu, encore une fois. Puis, hein, le premier qui a gagné, ben, il a il, préférait, il a regagné après en troisième. Il a préféré le troisième, donc on a remis le premier. Donc, ça dure extrêmement longtemps, mais ce qui permet vraiment d'avoir trois gagnants sur 50. Voilà. Donc, moi, je serai toi, j'irai au moins m'inscrire et me suivre. Comme ça, prochain live, euh, je vous tiendrai informé. Vous pouvez gagner des trucs plutôt sympathiques, Patrick. Voilà. Euh, ensuite, euh, euh, suivant. Bon, le test du casque One Audio Monitor 80, un casque audio Hi-Fi High Resolution à moins de 100 euros. Alors, la marque est un petit peu euh, dans le même sens, parce qu'elle m'a demandé de, de leur mettre par, par écrit en anglais qu'est-ce que j'aimais bien sur le casque et qu'est-ce que j'aimais pas. Alors, je... Que j'aime bien le casque, il est super quali. Il a un son vraiment très quali, très précis et tout. Pas mal. Bon, par contre, dans les points négatifs, c'est un casque filaire. C'est un casque qui est moniteur au studio. C'est à dire que les basses sont quand même assez plates. Hein, c'est pas très, très dynamique au niveau des basses. On aurait voulu peut-être des trucs un peu plus sourds. Et encore une fois, l'impédance du casque, comme c'est un casque studio à 250 ohms, nécessite carrément derrière un bon ampli pour pouvoir vraiment exploiter au maximum. Et Elle était d'accord là-dessus. Après, ce qu'il faut, c'est quand vous achetez le casque faut être honnête dans la review et savoir ce que vous et comme ça si vous l'achetez en connaissance de cause et eh ben forcément après vous ne serez pas déçu sinon si vous l'achetez bien ah, c'est vrai que le son est un peu faible ben là on l'a dit il faut vraiment un ampli ou un préampli qui tiennent la route la vidéo du jour la review du jour sera bien évidemment une vidéo sponsorisée par IVc vpn puisque on est en partenariat avec eux depuis je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis un bon petit moment, là, quand même, ça fait. Et eux, c'est une vidéo par mois. Donc, euh, dans, mes, euh, dans mon business plan de faire au moins six reviews par mois, je veux dire, IVC VPN, c'est déjà une par mois. Tous les mois, il revient, eh « il vient vous me faire une vidéo, machin et tout. Donc, » voilà. Donc, elle devait tomber ce dimanche, mais bon, ils ont décidé de payer que lundi, donc la vidéo est tombée mardi bien évidemment. Euh, voilà, encore une fois, ben après, c'est commence à devenir de plus en plus coupé, de trouver des sujets. Alors je demande qu'est-ce qu'il veut comme topic. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais on l'aborde pas de la même façon, encore une fois. Bon voilà, ben, après je pense qu'on fera quand même un petit peu de vue. Ça pourra certainement leur ramener aussi peut-être un petit peu euh, un petit peu de monde. Ben, pourquoi pas On verra, on verra, mais bon, après eux, ils en veulent tous les mois. Et moi, ça me fait bien plaisir, puisque euh, on verra que bah ben, Imou, tiens, justement, Imou à qui, qui m'a répondu ce matin en disant qu'ils aient bien reçu le mail. Du gagnant euh, m'a dit qu'ils avait une nouvelle caméra IP Wi-Fi euh, et est ce que si je la voulais et tout. Euh, non, ils ne même pas demandé si je la voulais. Ah dit, j'ai une nouvelle caméra, je vous l'envoie. <rire> en gros, elle me dit, je vous l'envoie et tout. Alors la, leur nouvelle caméra, elle est pas mal parce qu'elle euh, est IP Wi-Fi, mais elle est Wi-Fi 2,4 et 5 Go. Enfin, une caméra IP Wi-Fi en 5 Go et euh, micro, parleurs, euh, résistante et tout, elle a l'air plutôt pas mal pour mettre en extérieur et tout, ça peut être un, un peu sympathique, donc vous voyez, sur les 6 qu'il me faut, bah avec IVC et IMU, déjà, on en est déjà à deux, voilà. Et peut-être même moins d'audio, s'ils en ont un nouveau, enfin voilà, en gros, on devrait arriver à, à tenir l'année. Bon, je vous rappelle, tous les jours, il y a des codes promo Aliexpress, que vous retrouvez sur jtgeek.com ou sur Skyphone. Aujourd'hui, le 18, on a quoi Rien du tout, rien de bien. Une poussette, ouais, bref, bon, ouais, je ne rentre pas dedans, de toute façon. Ça rien. Pas l'intérêt. Je pourrais même pas une petite descente là, mais bon, après c'est nul. Euh, bikini, ça, ça c'est un boudin, ça. ça J'ai essayé déjà, non. Euh, sac de frappe. Alors, en fait, c'est pas des sacs de frappe, c'est des gangs frappe d'abord. Enfin bon, après c'est pas grave. Hein. Et voilà, ok, bon, ça c'est bien. Euh, pur essentiel et des cheveux. Ouais, les cheveux au pire. <rire> bon, il a rien de, il n'y a rien qui m'intéresse aujourd'hui. Donc tant pis. Bon, la batterie vegaire, c'est celle que je vous ai fait gagner dimanche, je vous rappelle, il y en aura 5 à gagner, donc tous les... tous... chaque fois qu'on fera un live le dimanche, cest à dire un dimanche sur deux, ou dès qu'on atteint les 100 followers. Par exemple, le legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. j'essaie de vous mettre un petit peu toutes les vidéos que je regarde, et je pense que ça mériterait peut-être un jour un live, où on fait un live avec toutes les vidéos que j'ai je... on regarde l'historique de ma chaîne YouTube, on regarde toutes les vidéos que j'ai regardées la semaine on en parle et puis on interagit ensemble, ça pourrait mettre. Très... Vous me direz ce que vous en pensez de cette idée on prend mon historique de YouTube et on regarde toutes les vidéos que j'ai regardées et puis voilà, des fois qu'il y a le même truc vous faire découvrir. Alors bien évidemment, je suis très euh, les routes de l'impossible, ça, ça ne change pas. Euh, j'ai découvert une nouvelle chaîne, c'est euh, Gabriel et Coco, je crois, un truc comme ça, Gabi et Coco euh, sur leur Instagram. Ils vivent des... Euh, c'est du urbex, hein. Mais c'est vachement bien. Euh, j'ai vu pas mal de trucs sympas, là. Et du coup, bah, comme je suis abonné et qu'ils en font une toutes les semaines, bah, de temps en temps, dans les recommandations m'ont propose une je regarde c'est toujours très intéressant notamment le parc abandonné en mode non pas celui-là il y avait un truc disney là voilà une ville fantôme disney abandonnée et tout euh, c'était plutôt sympa je regarde après s'il y avait d'autres choses non non non non voilà après vous pouvez regarder sur le vous trouverez tous les liens éventuellement éventuellement bon les magouilles.com avec les magouilles.com on s'en fout plein les oui bien évidemment pas du tout. Bon, je suis toujours dans le hub de mon article Comment perdre 7 kilos sans en faire trop. C'est pas mal, c'est que la première semaine, j'ai perdu 1 ,6 kg 6. Comme quoi, c'est les plus faciles à perdre, encore une fois. C'est l'eau, les gâteaux, les chocolats, les, les trucs, tu sais, les mauvaises habitudes. Un peu, un peu de support je l'explique dans l'article, à la maison. Et hier, je faisais 85 ,4 kg voilà 85 kg, 5 kilos. donc il y a toujours un petit effet yo-yo, mais ça fait quand même 1 kg 5 kilos, alors qu'on était parti sur 50 grammes par jour. Voilà. J'ai été parti sur un objectif tout faible, là on l'a explosé, mais ce qui fait quand il y a des petites variations comme ça, t'es pas trop déçu, tu te dis oui, bah bien évidemment. Voilà, hier j'ai mangé aussi, il faut, les... faut que je vive un peu, et puis c'est vrai que la fin de la semaine dernière, j'ai pas fait beaucoup de sport puisque il y avait le chat, et... et comme je suis allergique au chat, et que je vais pas prendre de cachets j'en prenais quand même, mais pas assez, enfin, voilà. Et puis après, le chat est mort samedi, donc là il faut que s'occuper de ça, voilà, j'ai pas... pas trop le pas trop le, le courage de, de faire aussi du sport donc c'est vrai que j'ai pas fait euh, je, jeudi vendredi samedi dimanche j'ai rien branlé donc bon forcément ça s'en ressent un petit peu bon les vidéos à venir la vidéo de demain parce que demain c'est mercredi, ça sera la batterie Novo, une grosse batterie externe comme ça avec un onduleur dedans qui permet de recharger 450 watts de puissance, 300 watts en 220 volts et 150 watts en sur les prises USB ou USB type C euh, une batterie de 300 watts et surtout de 300 watts heure alors 300 watts ça veut dire que tu peux brancher jusqu'à 300 watts de puissance derrière, par exemple mon iMac qui fait lui un chargeur maximum de 150 watts et on verra dans la vidéo que au démarrage il était à 20, 30, 40 watts et qu'au maximum qu'on a réussi à voir, c'était 90 watts quand je le mets sur mon setup, là, branché sur tout euh, voilà, donc euh, on est largement en dessous des 300 watts, et après si vous demandez bah, 300 watts heure, ça veut dire bah, le truc il est capable de délivrer 300 watts pendant une heure, voilà, 300 watts maximum pendant une heure, donc si tu consommes bah, 100 watts, tu pourras utiliser pendant 3 heures et là, si on l'a vu qu'avec le iMac juste branché tout seul, petit clavier, souris on est arrivé à 50 watts, bah, tu pourras quasiment utiliser ton iMac sur une batterie externe pendant 6 heures pour aller dans la montagne on ouais, est pas fi enfin bon on va brancher ton téléphone et tout, tout ça pas mal on, Je vous la présenterai demain c'est un produit qui est très intéressant pas excessivement cher et qui est vraiment très pratique que je vais garder moi parce que moi j'ai un onduleur au cas où il y est coupure de courant mais je me dis si vraiment une coupure de courant mon onduleur a une autonomie à peu près pareil je crois on doit être dans les 300 watts peut-être 400 watts je crois et ben de mettre la batterie externe pour alimenter l'onduleur l'onduleur alimente le iMac et tout je peux tenir une journée tranquille voilà Bon, euh, vous, je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch. Alors actuellement, si vous êtes sur Twitch là, vous pouvez mettre un commentaire, je vous vois. Vous pouvez passer, alors je sais que le mardi et le vendredi, comme le... moi je suis en Asie, l'enregistrement c'est 4h du matin, 4h et 5h, c'est peut-être un petit peu tôt pour beaucoup de monde, mais vous pouvez vous retrouver sur live. Et je vous rappelle, sinon on se retrouve le mercredi à 16h, le samedi à 10h et un dimanche sur deux à 16h, par exemple. Allez, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg Le Geek, bien sûr, vous retrouvez bah, toutes les reviews, les photos, euh, des choses comme ça, alors... Ce week-end pas trop à cause du chat et tout là, c'est un peu. Alors je les ai pas mis, alors, on était au chat, on l'a mis dans un temple, tu mets des petites fleurs dedans, et après, ils le mettent au four pour le. Ah, oh, ça a planté. Mais ils le mettent, ils le, ils le mettent au four pour avoir des cendres et tout, et puis après, on les a jetés dans la mer et tout. Voilà. Je n'ai pas mis des photos de ça, parce que le but, moi voilà, c'est pas non plus. Enfin, quand il était beau, mignon et tout là voilà, mais après, l'enterrement du chat, je suis pas convaincu que ça intéresse énormément de monde. Et puis le but, c'est pas de racoler non plus. Hashtag. Euh chat, incinération du chat. Vous pouvez également écouter cette émission, bien évidemment, en podcast sur Soundcloud, ou si vous avez Podcatadis, vous mettez mon flux RSS, ça remontera le flux. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Podcatadis, podcast addict, je vais pas y arriver, <rire> sur Amazon, bien évidemment. Voilà allez on parlera un peu des films et séries télé de la semaine Alors pour moi la semaine dernière puisque on s'est vu vendredi je n'avais pas encore revu boba fett parce qu'il y avait pas mal de trucs à regarder bon boba fett saison 1 épisode 3 bon je suis désolé mais boba fett c'est top hein. <rire> c'est trop bien c'est trop bien star wars Voilà. si vous aimez le star wars c'est trop bien si vous n'aimez pas le star wars c'est dans la même lignée c'est très un peu euh, rétro futuriste et tout dans pas mal de choses mais ça se joue super bien et puis on voit qu'il y a disney qu'il y a star wars ça veut dire que au niveau des costumes des décors corps des véhicules, les mecs, ils mettent tout, ils ont tout à disposition. C'est trop facile, c'est-à-dire avec les mecs, ils disent, oui, alors là, bon, il nous faut, ah, il nous faut des motos. Ah, on a ça, on va prendre les trois motos, comme ça, les mecs, on va les mettre sur des motos comme ça. Euh, lui, euh, Jabba aussi, il nous faut un monstre. Ah ouais, il nous faut un monstre. Ah, on en a un autre là et tout comme ça. Ah, puis on va mettre, euh, l'acteur super connu, là, États-Unis, euh, un peu latino et tout, on va mettre lui et tout. Tain, les mecs, c'est, euh, c'est incroyable, c'est, ça n'arrête pas. Et on va mettre les frères de Jabba et tout. Ah, là, ils arrivent. Et vraiment, c'est très très Star Wars. Je veux dire, il y a quasiment, je veux pas dire qu'il y a le budget d'un film, mais il n'y a pas de limite quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont tout à disposition et vraiment ils exploitent bien. et L'histoire, est gentille, après sans plus. Mais vraiment les décors, les acteurs et tout, tout est vraiment très, très très très quali pour une série télé. Et je trouve ça un peu plus dynamique que The Mandalorian. The Mandalorian, bon, ils se battaient pas trop quand même. Hein. Il était plus sur de l'intimidation qu'autre chose. Ça ça, ça, ça tabasse un peu et c'était plutôt bien. Voilà. Bon, on parlera également de Ray Donovan, le film. Alors peut-être que, comme moi, vous suiviez la série télé Ray Donovan. Ah, c'est bien et pas bien Ray Donovan. Hein. C'est surtout très très long, mais c'est pas mal. Il est assez badass et tout, donc voilà. Et en fait, la dernière saison, c'était un peu fini en disant bah, est-ce que est qu'est-ce qu qui va se passer dans la saison suivante voilà. Et en fait, au lieu de faire une saison complète, une dernière saison, ils ont décidé de faire un film qui devrait un petit peu clôturer euh, toute cette série Ray Donovan. Alors, je pense qu'en oh, qu théorie, il y avait de quoi faire un épisode. <rire> il y avait de quoi faire un épisode de, de, de 60 minutes, peut-être de 1 heure. Bon, le problème, c'est qu'ils ont voulu, à la place, faire un film de 1 et 30 Et que bah, le film de 1 h euh, voilà, il est un peu long hein, quand même. Hein. Alors, c'est pas mal. Il y a quelques scènes badass... Ouais, il y a une, vraiment une grosse scène badass, un coup de batte de baseball qui est vraiment pas mal et tout. On comprend un peu l'histoire quand il était jeune et tout. Euh, voilà. Il y a des choses qu'on explique, qui mettent en place, qui sont intéressantes, mais pendant une heure et demie, c'est beaucoup trop long, quoi. Euh, ça aurait tenu en 45 minutes, en fait. Et puis après, voilà. Ils ont vraiment traîné sur la longueur, sur les scènes et tout, ce qui pourra. Si vous aimez le, la série, vous allez retrouver l'ambiance et tout, et ça permet de clore un peu cette série. Après, bon, c'est quand même très très long, euh, voilà, il faut quand même avoir vu la série, sinon, euh, si vous regardez que le film, ça va être un peu... Euh, ça aura un peu ni queue ni tête, voilà. On parlera également d'un film qui est disponible sur Netflix, s'appelle « Mother Android ». Les androïdes, dans le futur, se révoltent et tuent tous les humains. Au début, ça avait l'air pas mal sur le pitch. Dès le début, tu te dis, oulala, mais en fait, les androïdes, c'est juste des humains. Enfin, c'est des acteurs qui jouent un peu les robots et surpuissants, machin et tout. Voilà. Tu te dis, oulala, il n'y a pas l'air d'avoir un truc de budget. Et puis, à partir du moment où ils commencent à partir en fuite dans la forêt, tu te dis, ça y est, c'est foutu. Ils vont en plus, sont con comme leurs pieds, les deux. Là, <rire> c'est incroyable. Et euh... <rire> je vais mettre une capote, monsieur. <rire> c'est Si malin que ça, voilà. mais euh... qu -ce que je voulais dire, voilà. Donc, ils partent dans la forêt. Et après, tu sens que ça va. J'ai râlé jusqu'au moment ils vont dans la forêt. Après, ils repartent et tout. Ils sont cons comme leurs pieds, les deux. Et puis après, tu dis, ça va tout se passer dans la forêt. Pas de robot, pas trop d'action, pas trop de, de mélodrame et tout. Donc, j'ai regardé une demi-heure. Après, j'ai abandonné. y en a qu'on regardait jusqu'au bout, bah, peut-être c'était vachement bien. Et j'ai loupé un. Chef-d'œuvre, ou alors c'était vraiment nul comme ça jusqu'au bout, et dans ce cas, rassurez-moi et mettez-moi un commentaire. On parlera de l'Ultimate Fighting 32 de ce week-end, bien évidemment, avant ah, l'Ultimate Fighting. Alors, ce qui est pas mal, c'est que l'Ultimate Fighting de ce prochain week-end, donc Cyril Gann, euh, enfin, si goût, euh, ça sera 5h, euh, avec le, dé le délai, c'est 5h France. Donc 5h France, plus 6h, ça fait 11h chez moi. Un dimanche matin, euh, ça peut passer. <rire> ça peut passer pour moi. Après, euh, je sais pas si on pourrait le regarder. Si il qui a des plans pour regarder en, en live, et et j'ai vu qu'il y avait des chaînes russes qui rediffusaient et tout, mais ou bah avec un VPN en Russie, bien évidemment. Mais euh, s'il y en a qui ont des, euh, des plans comme ça, qui hésitent pas à me dire comment faire et euh, pour regarder éventuellement en live sans en payer, bien évidemment. Sinon, on attendra dimanche qu'ils le mettent sur les torrents. La semaine dernière, j'ai pas trouvé qui casse torrent était planté. Euh, j'ai trouvé sur Pirate Bay. Un petit site de temps euh, où en fait on trouve tout et on n'a pas, j'ai pas toujours le réflexe d'aller voir dessus, mais en même temps, euh, ça marche plutôt bien. Après, qu'est-ce qui me reste euh, Ça c'est la batterie, donc je vous présenterai demain, ok. Et le live. Alors le, <rire> le live de mercredi sera bien évidemment un live qu'on a évoqué samedi. Voilà donc mon fond d'écran. Il me reste juste à mettre voilà à mettre ma gueule devant en disant ah", comme ça. Alors le titre, ça sera un fabricant m'a proposé de tester une de ses dolls. De Dolce, euh, laquelle choisir Voilà, donc l'histoire c'est ça un fabricant de Dolce euh, chinoise m'a contacté en, pour euh, tester leurs produits, et éventuellement devenir revendeur. Donc, ils m'ont envoyé tous les tarifs revendeurs, euh, tous les modèles, tous les trucs comme ça, et tout. Voilà, en me demandant si je voulais euh, tester, et éventuellement euh, devenir revendeur et tout. Donc, on parlera de ça de mercredi. On ira voir leur site web, on ira voir tous les modèles qu'ils proposent. Alors, malheureusement, j'ai regardé sur le site web, il y en a beaucoup qui sont dénudés, hein, mais de ouf quoi. Alors même si elles sont en plastique de loin comme ça non, Je vais voir comment je peux flouter avec euh, Avec Canva. Euh, Non pas avec Canva, avec, euh, avec Streamlab Si je peux flouter un peu les, euh, les parties ou alors Flouter puis après déflouter en fonction De, de là où pour que vous ne puissiez pas voir Enfin c'est pas que vous ne puissiez pas voir C'est pas que je que je pas, envie, pas envie de me faire défoncer par Twitch pour nudité, machin Là ça devrait passer parce qu'elles sont habillées Mais, euh, mais voilà Donc euh, ça sera le live De mercredi à 16h si vous voulez participer à ce live et passer avec vous, avec moi, un bon moment, parce que vous allez voir, c'est quand même très, très drôle, il y a 1 mètre, un mètre 30 ou un mètre 60. Hein voilà, il y a plein de modèles et tout, on en parlera comme ça, il y a pour femmes et pour hommes. Voilà. J'ai vu dans le, dans les... voilà. On verra tout ça mercredi. Alors, le site est très intéressant. Il y a le mode d'emploi, tout. Et voilà, je pense on va passer un bon moment mercredi. Mercredi à 16h sur Twitch. Tu t'inscris sur Twitch. Mon lien, le lien est dans la description. Twitch.tv slash bygng. En théorie, tu devrais me trouver. Tu t'inscris. C'est gratuit. Tu me follow. C'est gratuit aussi. Et comme ça, tu pourras participer au live de mercredi. Et on découvrira un peu toutes ces dolls et tout. Et je veux, et j'ai reçu leur mail hier. Et je vous expliquerai un peu, euh, voilà. Ce qui va se passer pour la suite <rire> si on arrive à choisir, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous ben, un bon mardi. Prenez soin de vous. N'oubliez enfin, pas de mettre un pouce en l'air, mais au moment où c'est pas émission, mettez un pouce en bas. C'est toi qui vois. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire aussi si jamais vous pouvez le faire. Moi, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous mercredi à 16h sur Twitch. Vous avez vu le sujet, il est bien à Je pense que je vais, le mettre en... je vais le mettre sur YouTube en première pour que racoler un petit peu en expliquant bien dans la description c'est uniquement sur Twitch. Il ne sera pas sur YouTube, mais ça permettra. Euh, voilà, la vignette devrait racoler un petit peu de monde. Et comme ça, si on fait les 300 followers d'ici dimanche, et eh bien, je vous ferai gagner les cadeaux dimanche. Allez, Merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, mettez un pouce en l'air, et puis à mercredi Allez, bye bye